Déjeuner. C'est ma première euh, première vidéo de la semaine. On est jeudi. Euh, comme tu sais, j'essaie de, de faire un weekly vlog chaque semaine sur, euh, sur ce que je peux euh, faire. Donc euh, pour te livrer des bons plans, des mauvais plans, aussi parfois euh, pour aussi t'inspirer, te donner. Euh, bah voilà, essayer un petit peu de te démontrer, de te faire voir. Euh, euh, ce que je fais, tout simplement, que tu puisses t'en inspirer et que ça puisse aussi être une source de motivation pour toi. C'est vraiment l'objectif de ce vlog. Allez, me voici arrivé donc, à Wayne. Donc, je vais te faire voir la villa. C'est plutôt sympa. Alors là, c'est un peu bruyant parce que... Ils sont en train un petit peu de faire la maintenance, donc euh, ils tondent la pousse, etc. Mais je te fais voir ça, quand même. Déjà, le cadre est plutôt sympa. un cadre <rire> là on a vraiment un cadre très sympa donc je vais en profiter je vais donner des vidéos et puis euh, quoi d'autre ben, j'ai pas mal de choses à préparer et là on va peut-être voir pour préparer une offre je suis peut-être en train d'ailleurs pas mal de bruit là on va essayer de préparer une offre euh, pour euh, en ce moment, tu sais, il y a le chèque, euh, le chèque comment -je, numérique euh, qui te permet notamment eh bien, de faire des sites internet. Si tu fais un site internet, si tu récupères une, euh, une formation, enfin, il y a tout un cadre, euh, tout un cadre lié notamment euh, au développement numérique. Et si tu fais quelque chose là-dedans, eh en fait, tu peux toucher un chèque donc, de 500 euros. Donc là, du coup, on va préparer une offre spécifique par rapport à ça. Comme ça, les personnes eh bien avec leur chèque, pourront récupérer en plus de la formation et eh bien différents services supplémentaires qu'on va offrir. Donc ça va être une offre spéciale. Donc là, du coup, on s'est dit, c'est le bon moment, on prépare ça. Allez, c'est parti. Alors ce matin euh, bah ce matin du coup euh, petit réveil dans cette villa donc hawaïn euh, donc bien dormi vraiment top quoi franchement top puis ce qui est top le matin euh, quand tu te lèves pas trop tard c'est qu'il fait pas trop chaud et du coup euh, voilà c'est calme comme je te disais j'adore j'adore le calme il, il fait pas trop chaud euh, du coup j'en en profité ce matin pour faire une petite tête ici voilà pour en profiter faire une petite tête hier j'ai pu faire quelques vidéos euh, avec le matériel que je t'ai fait voir notamment là c'est du matériel euh, Rod avec euh, des... de la possibilité donc de faire ça en sans fil ça c'est vraiment top du coup j'ai pu tester hier le son est, est top le son est bon donc, euh, donc ça c'est cool puis je suis en train d'approcher une caméra aussi pour faire des vidéos en 4K et euh, des vidéos de meilleure qualité parce que euh, ce que j'ai c'est bien mais c'est pas vraiment adapté pour faire de la vidéo c'est plus pour faire de la photo donc c'est partie des choses sur lesquelles il faut que j'avance. Que euh, hier, qu'est-ce qu'on a eu Hier, ouais, hier j'ai fait un point aussi puisque je suis en train, de, en train de voir pour prendre des parts dans une entreprise euh, d'un de mes études, d'un de mes élèves, euh, qui a une entreprise de sous-location et de conciergerie euh, sur, sur Paris, et je suis en train de voir pour prendre donc des parts de son capital tout simplement pour l'aider à se développer et puis moi tout simplement pour développer mes actifs, comme tu le sais hein, c'est vraiment mon objectif, développer mes actifs dans différents domaines euh, dans l'entrepreneuriat dans l'immobilier dans également euh, tout ce qui est lié à crypto-monnaie, bourse donc ça, ça c'est une, une autre partie sur laquelle j'ai vraiment envie d'aller. Donc je suis en train de me former petit à petit. Tous les jours, je fais 2-3 actions qui, voilà, qui vont m'emmener petit à petit à faire ça. Euh, je ne suis pas encore prêt, très clairement. Mais je sais que quand je vais me lancer, euh, je vais y aller, vraiment. Et, euh, et du coup, c'est vraiment important dans un schéma global d'être sur l'entrepreneuriat, l'immobilier et également tout ce qui est lié aux actifs boursiers. D'ailleurs, euh, j'essaierai de te partager un, un document. Euh, plus en fait ton niveau de revenus augmente, euh, plus finalement euh, ton argent est mis dans des, dans des actifs boursiers. Euh, de, voilà, tout simplement. Quelqu'un qui a des revenus moyens est euh, plutôt sur l'immobilier. Là, on voit bien, euh, et quelqu'un qui a très peu de revenus, finalement, euh, est plus dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ça reste quand même risqué. Donc, du coup, quand tu démarres, tu vas sur l'entrepreneuriat. Certains vont sur l'immobilier les deux en même temps, un peu comme moi, finalement. Et du coup, dès que ton niveau de revenus augmente, tu vas basculer beaucoup plus sur l'immobilier. Tu, tu vas baisser un petit peu le niveau d'entrepreneuriat. Et quand tes revenus vont vraiment grimper très très très très haut, eh bien tu vas complètement euh, baisser l'immobilier, enfin baisser la proportion on va dire de ton argent. En fait, c'est pas baisser, c'est juste que la proportion de ton argent va beaucoup plus aller sur les marchés financiers que sur l'entrepreneuriat, que sur l'immobilier. Donc on voit que les personnes qui sont très très riches sont sur les marchés boursiers, très clairement. Ils sont Là, ils, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'immobilier, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'entreprise, c'est juste que la valorisation de tout ça fait que ils ont beaucoup plus d'argent, la proportion d'argent est beaucoup plus importante sur les marchés boursiers que sur l'immobilier ou l'entrepreneuriat. Et quand on démarre, généralement, bah, tout notre argent vient de l'entrepreneuriat. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ensuite, on a donc l'immobilier, ça c'est la phase où tu, tu commences à monter. Donc moi, du coup, c'est vrai que je m'en trouve bien dans ce tableau-là parce qu'effectivement, j'ai euh, de l'immobilier, j'ai de l'entrepreneuriat et j'ai très peu sur les marchés boursiers. Et on voit bien que dès que les revenus vont vraiment commencer à grimper très fort, et eh bien, en fait tu vas, euh, ça va se dissoudre et ça va tout simplement aller beaucoup plus sur les marchés boursiers. L'immobilier, voilà, ça va rester où on était et l'entrepreneuriat aussi, puisque moi, de toute façon, je suis un, je suis un entrepreneur dans l'âme, je ne me vois pas arrêter parce que les marchés boursiers, c'est très bien, mais euh, c'est un peu en mode passif et, et euh, c'est très bien pour les revenus, mais euh, par contre, à un moment donné, enfin... Euh, moi j'ai besoin d'occuper ma vie à faire des choses intéressantes et motivantes. C'est aussi pour ça que j'essaie de prendre des parts dans des entreprises, d'investir justement euh, pour euh, voilà, être dans un, toujours dans l'action et toujours faire des choses euh, motivantes et, et aussi qui me permettent de générer ces revenus passifs. Bon ça les amis c'est vraiment un luxe, vraiment un luxe de pouvoir euh, le matin euh, prendre voilà une petite euh... c'est un petit coup de piscine alors du coup je voulais aussi aborder un autre sujet qui était euh, l'expatriation d'ailleurs je te préparais euh, je t'ai préparé une petite vidéo sur, sur youtube donc l'expatriation bah tu verras je t'ai préparé une vidéo donc on en parlera beaucoup plus longtemps mais euh, euh, généralement euh, les personnes qui s'expatrient s'expatrient pas forcément pour la bonne raison c'est à dire que enfin elles sont persuadées que ça va résoudre tous leurs problèmes. Et elles sont persuadées que, bah, tu vois, comme là, cette vidéo va sûrement t'inspirer, tu vas dire, ah bah ouais, moi aussi, je veux pouvoir vivre toute la... tout le temps, de... tout au long de l'année, au bord d'une piscine, avec le soleil, dans un autre pays, un autre climat, etc. Sauf que tu verras que, en fait, le... ce qu'on recherche surtout, le... notre vrai besoin, ce qu'on a surtout besoin, c'est le changement. Et c'est pas du tout euh, l'expatriation. Euh, répond qu'en partie à ce problème là c'est à dire que tu penses qu'en faisant ça euh, tu auras résolu ton problème mais tu verras que finalement ton problème reviendra euh, dans un an ou peut-être plus ou moins mais il reviendra ton problème tout simplement parce que euh, on est euh, voilà l'être humain a besoin de changement et quand on a un ras-le-bol, surtout en ce moment, tout ce qui se passe, quand on a un ras-le-bol, on veut, euh, voilà, on aspire à une autre vie, on se dit, bon, bah là, c'est bon, on a ras-le-bol de la France, etc. Mais les problèmes sont partout. Il y en a partout des problèmes. Euh, c'est pas forcément les mêmes. Mais il y a son autre problème. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que euh, ton vrai problème, c'est le changement. Donc pour ça, pour le résoudre, c'est effectivement partir. Effectivement, ça fait, partie, ça fait, c'est important. Mais ça, ce n'est pas forcément synonyme d'expatriation. Tu peux très bien partir sur quelques mois, comme moi j'ai fait. Plus longtemps aussi, pourquoi pas. Tout, ce que tu as besoin, tout simplement, c'est de décrocher. C'est de décrocher ce qui se passe en France, de prendre du recul par rapport à tout ça pour mieux après revenir. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que tu vas... Pour moi, si tu vraiment, es dans cette situation où aujourd'hui tu m'as ras le bol, c'est prends-toi un break, fais-toi un break, je ne sais pas si tu peux ou pas, et fais-toi un break, effectivement, pas uniquement de 15 jours, c'est insuffisant, un peu plus longtemps, euh, un peu plus longtemps, plusieurs mois, et après, du coup, tu te sentiras vraiment bien pour revenir, effectivement, euh, en France, ou tout simplement, tu verras aussi, peut-être, pour changer de pays régulièrement, si tu le peux, euh, bah, fais-le, tout simplement, alors en ce moment, c'est compliqué avec le Covid pour circuler, mais on peut quand même, c'est tout à fait possible, c'est envisageable, et honnêtement, on peut encore. Parce qu'il n'est pas dit que dans quelques années, on... en quelques mois, on ne nous impose pas des passeports euh, vaccinaux, etc. Et du coup, alors là, ça va vraiment, vraiment complexifier tout ça. Euh... Mais voilà ce que je veux dire par rapport à l'expatriation. Tu verras, petite vidéo un peu plus complète par rapport à ça, sur la chaîne. Euh... Et du coup... Euh, voilà, le vrai problème Et puis aussi, ce qu'on a aussi, c'est la solitude C'est-à-dire que quand tu es expatrié, tu verras que tu vas, tu vas te sentir assez seul Parce que finalement, euh, bah, ce que tu fais euh, en tant qu'expatrié c'est Ça reste un peu marginal Parce que très peu de gens le font Très très peu, c'est une infime minorité Et donc du coup, tu es marginal par rapport au reste de la population Qui eux, bah, sont dans leur quotidien Et du coup, tu vas créer une forme pas de jalousie mais tu vas tu vas être un petit peu en marche par rapport à eux et euh, tu verras aussi donc ça sera un autre problème et l'autre problème que tu auras également c'est que tu vas vite te retrouver seul tout simplement parce que ta famille tes amis tes contacts professionnels eux sont restés dans le pays et toi tu es à l'étranger et tu verras que ça va te manquer il y aura aussi le décalage horaire le décalage horaire c'est pareil ça complexifie énormément les choses dans le business donc, l'expatriation n'est pas une solution enfin en, en soi, il euh, faut que ce soit un vrai projet bien mûri. Généralement, c'est lié à un projet professionnel. Moi, quand je suis parti, c'est que j'avais un projet professionnel. Donc, c'est pour ça que ça, ça a très bien fonctionné. Alors après, tu veux dire, pourquoi tu es revenu C'est pour des raisons personnelles, pour le coup, puisqu'on a bien... Euh, notre vie, c'est ça, hein c'est le professionnel et le personnel. Donc, à un moment donné, les deux sont liés. Et donc, il a bien fallu que je prenne des décisions. Et donc, je suis revenu en France mais clairement pour des raisons plus personnelles, allez Ah oui, et puis je voulais te parler aussi d'autre chose. Euh, là en ce moment, je suis en train de mettre en place un, un, une masterclass pour un client. Euh, écoute bien, hein, je trouve que c'est inspirant, puis ça démontre bien un petit peu aussi la situation actuelle. Donc c'est quelqu'un qui est avocat. Avocat, euh, qu'on a ras le bol tout simplement, donc il l'a pas dit au début. Euh, on, voilà, petit à petit on l'a, je l'ai bien compris donc on a ras le bol tout simplement qui veut arrêter euh, et qui du coup m'a missionné dans le cadre du masterclass et eh bien pour lui mettre en place son projet de sous-location donc on va lui lancer pas moins de 30 appartements, 30 appartements en sous-location donc répartis sur plusieurs villes de france donc gros projet hein, bien évidemment gros projet donc étalé sur deux ans euh, et à l'issue de ça, d'ailleurs, euh, c'est ce qui me dit. me dit, moi, euh, après, c'est nos limites. Hein, C'est-à-dire que, à la limite, moi, je suis OK pour aller sur 40, 50 appartements. Pourquoi il veut faire tout ça Tout simplement parce que il veut se créer des actifs. Il a bien compris que c'est en faisant de l'immobilier, notamment, notamment puisque je sais aussi qu'il va aller sur. Euh, il va essayer de reprendre une entreprise. Il veut vraiment sur se ses entrepreneurs. Donc, il va, il va aller chercher aussi une, une reprise d'entreprise. Euh, avec quelqu'un aussi qui, qui fait partie de mon équipe, euh, qui du coup va l'accompagner cette partie-là. Et du coup, euh, bah, tu vois bien en fait ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que euh, cette personne avait très certainement de, de très très bons revenus, mais voilà, ce qui m'a clairement fait comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, très bons revenus, ok, mais euh, pff, un ras-le-bol général, quoi. Un ras-le-bol, je pense, et enfin, euh, c'est même pas je pense, c'est un ras-le-bol général, et puis je pense qu'aussi, il a bien vu. Euh, ça nécessitait tout son temps qu'il n'avait plus de temps pour lui et je pense que voilà donc pour moi c'est quelqu'un qui a vraiment bien mûri son projet ça c'est vraiment top donc on voit bien il va aller dans l'immobilier donc il fait aussi de l'investissement locatif mais il se rend compte que il n'a pas fait forcément les bonnes opérations c'est à dire il a fait des opérations qui ne sont pas génératrices de gros cash flow donc il se rend compte que certes il a du patrimoine immobilier mais que bah, il pourra réellement profiter que dans 20 ou 25 ans quand le crédit immobilier ou peut-être dans 10 ans quand le crédit immobilier sera quand même bien bien apuré donc il se rend compte de ça il se rend compte qu'il veut changer de vie donc il a trouvé deux, deux leviers euh, le premier c'est donc sur la sous-location comme je t'ai dit donc on lui lance et je l'accompagne sur la, sur la mise en place de 30 appartements sous location et euh, derrière sur de la reprise d'entreprise donc euh, là il sait pareil. il a missionné quelqu'un donc de mon, de mon de Mon équipe qui bosse avec moi, qui, qui en ce moment est, est pas mal focus sur la reprise d'entreprise, et du coup il va l'accompagner sur cette partie là pour l'aider à trouver un, une entreprise à reprendre euh, dans un secteur d'activité qu'il affectionne particulièrement. Euh, donc, moi j'avais déjà fait une, une reprise, alors pas d'entreprise, de, j'avais fait une reprise de fonds de commerce, j'avais racheté un site internet à une époque. Euh, Site web euh, qui avait déjà pas mal de, de clients, etc. Euh, donc, d'ailleurs, si ça t'intéresse, bah je te ferai des petites vidéos par rapport à ça euh, sur la reprise entreprise hum, Voilà, je, je te prépare un petit quelque chose par rapport à ça. Ce qui me semble que c'est le bon moment, justement, euh, pendant cette période compliquée, eh bien de reprendre des entreprises qui sont en difficulté, qui sont soit en dressement judiciaire, soit tout simplement les propriétaires veulent arrêter parce qu'ils en ont marre, Ils veulent partir en retraite, notamment. J'en ai vu là. -bas. Hier soir, j'ai regardé un petit peu ça et j'ai vu des, des sociétés où on avait justement des, des propriétaires qui souhaitaient, euh, qui souhaitaient euh, arrêter. Euh, donc, sujet très intéressant et bah tu vois, en fait, ce que je voulais te faire voir ici, c'est que euh, bah, finalement, la sous-location, euh, l'entrepreneuriat, ça reste à tout le monde, même des professions libérales comme avocat, euh, où c'est des personnes qui gagnent très bien leur vie, bah, en fait, c'est des personnes Ok ils gagnent très bien leur vie mais tu, on voit bien que ça ne change ça n'a pas résolu leur problème ça n'a pas résolu le problème de fond le Problème de fond ce qu'ils veulent c'est ça c'est ça c'est pouvoir se lever le matin et pas avoir nécessité à, à aller forcément dès 9h du matin appeler tel client ou aller voir tel client etc ce qu'ils veulent c'est pouvoir profiter de leur vie travailler certes mais travailler à leur rythme et c'est bien ce qu'ils souhaitent et ça je l'ai très bien compris. Allez, aujourd'hui on est donc samedi, donc il est 8h30 du matin. Donc, ce qui est bien le matin, c'est qu'il fait plutôt frais, donc on peut profiter, eh bien, euh, voilà, d'éviter de, de mettre la clim, éviter de, de rester en extérieur et puis de tout simplement euh, qu'il fasse une chaleur euh, incroyable. Comme c'est le cas euh, tous les après-midi, les après-midi c'est vraiment impossible. Quoi. Il fait vraiment, vraiment trop chaud et euh, du coup, as envie de rester à l'intérieur et puis allumer la clim tout simplement. Donc hier. Euh, euh, bah hier une journée, euh, j'ai fini ma journée avec euh, un, une interview euh, sur, pour un podcast. Euh, donc j'essaierai de te partager ça un petit peu plus tard. Donc une interview euh, sur des investisseurs IMO justement et pour parler de la sous-location, de ce que je fais, etc. Euh, donc une interview qui a duré 1h30, très intéressant. J'essaierai de te partager un petit peu tout ça par la suite, alors pas sur ce vlog. Mais j'essaierai, je pense, de, de te faire un truc par rapport à ça ou voilà, de, de partager ça en partie sur les, sur les réseaux sociaux. Donc on est samedi, ça va être le live, le live du samedi. Donc hier, j'ai eu aussi un rendez-vous téléphonique avec un assureur parce que je cherche un assureur qui pourrait nous accompagner. Et qui pourra accompagner euh, tous ceux qui rejoignent mes programmes de formation dans le cadre de l'assurance la, de leur logement. Euh, puisque c'est une activité qui est réglementée, toutes les assurances ne le font pas. Euh, et, euh, certaines, enfin bref, dans les assurances, c'est pas, pas aussi simple que ça. Donc là, j'étais en contact hier avec un assureur qui a priori serait intéressé pour un partenariat. Donc ça permettrait eh bien, de, de mettre en relation cet assureur avec tous les membres de ma formation. Donc, je suis en train de voir pour le faire aussi venir sur, donc, euh, sur le live du samedi, euh, justement pour qu'il puisse intervenir, qu'on puisse faire une petite interview et puis qu'il puisse un petit peu se présenter, dire qui il est, etc. Est-ce qu'il est capable de nous proposer Donc là, je suis en train de préparer ça, encore une fois, dans un but toujours d'aider ceux qui ont rejoint les programmes de formation, les aider à avoir bah, tout simplement un réseau de personnes euh, sur lesquelles ils peuvent compter pour mettre en place leurs projets leur projet locatif, euh, d'investissement locatif, leur projet de conciergerie et également leur projet de sous-location. Donc voilà un petit peu hier ce qui s'est passé. Et peut-être qu'il va intervenir aujourd'hui, j'en sais absolument rien, mais il faut absolument qu'il il intervienne pour que du coup, voilà, euh, on ait une solution cette fois-ci qui, euh, qui soit pérenne, puisque là c'était différents contacts à droite, à gauche. Là au moins on va pouvoir euh, avoir quelqu'un sur qui on va pouvoir se reposer et qui fera partie intégrante de la formation. Donc, euh, Dès que tu prendras la formation, bah automatiquement, tu auras cet assureur qui sera disponible si tu souhaites confier tes logements à cet assureur qui est un agent, un agent MMA, donc une assurance une bien, bien connue, bien identifiée sur, sur le marché. Et Encore une fois, vu que la sous-location est un, est un domaine particulier, c'est important de, comment de bien encadrer ça, même aussi en cas, dans le cas de, donc des, des assurances. Allez, dernière journée donc, de ce weekly vlog, donc, on est dimanche, il est 8 heures euh, Pas très très bien dormi euh, alors pour des, des petites raisons de santé puisque bon moi ça fait très longtemps que j'ai des, des, des, des, des gros soucis d'eau donc euh, bon les, parfois les nuits sont très compliquées pour moi donc là ça a été le cas et puis d'autant plus que euh, bah, tu vois, donc euh, je te livre euh, depuis maintenant euh, trois semaines et eh bien euh, mon quotidien. Euh, donc, bah, il y a forcément des choses très positives comme tu peux voir sur ces weekly blogs, mais euh, également aussi des choses qui sont parfois négatives. Et du coup, c'est ça que je veux aussi partager avec toi parce que voilà, euh, il y a, voilà, y a tout le bon côté des choses, mais aussi le, le revers de tout ça. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur ça, justement. Euh, hier euh, bon je, je, je t'en parlerai un peu plus dans un prochain euh, weekly vlog tu verras ça tu verras la suite voilà, donc, euh, après mais voilà hier j'ai une petite mauvaise nouvelle enfin une, une bonne grosse mauvaise enfin une, une bonne nouvelle mauvaise nouvelle dans le cadre de mes de mon, de mon immobilier euh, avec un locataire euh, donc, bah, du coup, j'ai été obligé de prendre contact avec euh, un ami avocat qui m'a conseillé, etc. Donc, dès lundi, il faut que je prenne un avocat. De toute manière, ce qu'on fera, c'est que je te partagerai un petit peu plus ça en détail sur les prochains weekly vlogs. Donc, c'est pour ça que je t'invite à bien suivre la suite des opérations. Tu découvriras ça dans les prochains weekly vlogs, ce qui m'est réellement arrivé. Donc, eh bien euh, donc dernière journée de ce weekly vlog. Donc là, du coup, j'ai étendu mon séjour ici deux nuités supplémentaires. Donc je vais rester deux nuits supplémentaires ici, à Wayne Et puis je vais rentrer ensuite sur, sur Bangkok. Euh, hier soir, donc il y a eu le, le petit live du samedi. Euh, enfin, hier soir, hier après-midi, heure française, donc le live euh, du samedi. Donc petit live, pas très, euh, qui a duré 1h30, j'ai répondu à toutes les questions. On a abordé pas mal de sujets intéressants. Et euh, j'ai partagé aussi des petits tips, etc, sur des euh, sur petites choses que vous pourriez faire dans le cadre de vos locations courte durée. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc cette, ce weekly vlog va s'achever. Et je t'invite franchement à suivre eh bien, les prochains. Tu verras un petit peu. Tu découvriras la suite justement de ce qui s'est passé euh, et la mauvaise nouvelle que j'ai appris donc euh, hier soir. Allez, bonne journée à toi, à très bientôt. Ciao